Là on arrive vraiment dans la zone où on va commencer à rider. Alex tu vas pouvoir te lâcher un petit peu. Putain mais je sens putain de merde Oh ça fait une tournée tranquille là Par contre, Guillaume, tu fais attention, tu te joues pas les héros. Qu'est-ce que nous faisons chier que ton VTT, là On te fait décompresser Oh putain vous faites quoi là Tu prends pas les grosses bosses je te montrerai comment faire ça, je t'apprendrai. Tu peux, t'as des échappatoires sur le côté. Ok, on la joue sécurité. Il a canné si on fait rien! Oh putain, merde!